Un feu vert clignotant signifie que vous pouvez tourner à gauche, aller tout droit ou tourner à droite à partir de la bonne voie. Le trafic venant en sens inverse fait toujours face à un feu rouge. Vous devez céder le passage aux piétons si le signal piéton est activé ou si des piétons sont déjà dans les intersections.